bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 132 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu un peu spécial qui s'appelle Rock of Age et, euh, et vous allez voir que c'est un peu un, un peu bizarre comme comme si le jeu c'est c'est à l'intention d'être comique et en fait c'est un, une sorte de, de VS contre l'ordinateur euh, sur un petit jeu de, de stratégie de réflexe euh, allez. donc on va on va commencer et puis euh, et puis vous verrez bien donc voilà alors on va faire tout de suite, qu'est-ce que je fais Moi, n'importe quoi. On va faire un une histoire en mode solo. Donc ça, c'est des trucs qu'on peut pas les faire. Time trial, c'est un peu nul. Hop, donc on commence le premier premier niveau du tutoriel. Et je vous laisse l'introduction. Crap, <laughs> <laughs> <laughs> Et donc voici le premier VS contre Hades. Donc c'est parti, le niveau se charge. Et voilà. Dans Destroy the Enemy. Donc nous contrôlons un caillou en Rock, un Rock of eight Donc c'est Pierre de, de, des âges. On va dire. Donc voilà, on, a, on contrôle un petit caillou. Alors c'est un peu la, la mouise au niveau des contrôles. Euh hop, euh, c'est un peu. <rire> je, je vous dirais que je galère. Donc avec la souris, vous voyez, donc, hop, on pote. Peut... Ah, ça commence bien. Un peu de la peine, euh, ça fait un moment que j'y pas joué. <rire> J'ai un petit peu de la peine là à reprendre un peu l'habitude. Donc voilà, hop, on est ramené. Donc voilà, il faut euh, descendre déjà euh, toute la.. Il faut faire tout le chemin, on va dire. Là ça descend, on a de la chance. Euh, donc on croise des villageois, on croise des petites bestioles là qui nous ont qui nous ont piqué le, le fion dans la cinématique et le but ça va être de détruire la porte là-bas et, euh, et de passer à travers donc il faut, euh, il faut y arriver le, euh, le plus rapidement possible pour l'instant ça va euh, normalement notre ennemi euh, il n'a pas grand chose euh, il a pas de pierre non plus pour, pour se défendre ou comme ça euh, plus tard on verra que euh, l'ennemi va pouvoir bien se défendre euh, donc là c'est pour bouger un peu donc on commence tout doucement, c'est le, le premier niveau, le premier niveau de tutoriel Donc pour l'instant c'est plutôt simple Donc c'est parti, voilà la pierre a été créée, donc il faut un petit peu de temps à chaque fois Donc là il me faudrait 700 si je, voudrais, hein, si je voulais une pierre avec des petits pics Mais comme j'ai pas 700, bah, on va essayer de les avoir parce qu'on va pas aller loin sinon Hop, Hop. Pour gagner de l'argent, il bah, faut soit tuer des ennemis je crois Ou hein, on va essayer d'en tuer un ou deux euh, Lui non, ça donne rien. Euh, je pense que ça doit être plutôt au niveau des, euh, des arts euh, que vous voyez là. Mais pour l'instant, on en a pas tellement besoin. On a 1400. Voilà, on en a gagné un peu en, en, en tapant dans la porte. Alors, hop là. Donc, je vais peut-être pouvoir avoir l'autre pierre. Voilà, celle-ci qui a des piques Et donc, qui roule différemment aussi. Puisque, comme elle a des pics, elle fait des, des petits rebonds. Enfin, le contrôle est différent, on va dire. Allez, on va détruire la porte. Alors ah là, là, par contre, vous voyez, il y a des trucs qui sont apparus autour. Ça, c'est l'ennemi qui pose qui pose ses défenses. On va voir qu'on peut poser des défenses euh, pour empêcher l'autre euh, de venir nous euh, nous embêter. Et voilà. Donc, les mecs, ils sautent dedans. On c'est pas tellement bien fait, mais, mais le principe du jeu est un peu addictif. Addictif, bah faut aimer après. On va dire, c'est addictif si, si vous aimez, si vous aimez pas, ça va très vite vous saouler Au niveau du contrôle surtout, <rire> Au niveau du contrôle que je vous assure que c'est la merde. <rire> J'essaie de le configurer, mais euh, à chaque fois ça, en fait, ça enregistre pas, je sais pas pourquoi. Donc euh, nouvelle cinématique. <rire> Donc voilà cinématique plus euh, l'écran de chargement qui nous dit clairement que en fait on va vraiment se... que l'autre va avoir sa pierre aussi et donc ça va être un peu euh, un peu chaud donc là ça c'est le côté où euh, l'ennemi va m'attaquer moi j'ai ma porte lui il doit avoir la sienne le... la carte est symétrique donc lui part d'un côté moi je pars de l'autre euh, ou alors on est sur le même truc mais ça m'étonnerait donc là je vais pouvoir poser des défenses regardez en haut donc j'ai des petits machins euh... Des petits trucs là, voilà là-bas. Alors attendez, je sais plus exactement. J'ai cliqué dessus. Euh, je peux pas le poser, peut-être dans la partie, la partie grisée, je crois pas. Là, c'est tout rouge. Euh, non, non, ouais. Non, je suis un peu con. Donc voilà, on va les poser ici. On va poser des défenses qui se construisent. Vous voyez, hop, hop, ma pierre est prête. Donc pour l'instant, on va jouer avec la pierre et après on va voir pour les défenses parce que là j'ai pas tellement d'argent. Donc on... Euh, on va, on va voir après, donc l'ennemi normalement non plus, bah lui, euh, il va mettre un peu de temps avant de construire, par contre, au fur et à mesure du, de la partie, il va, il va construire de, des petites défenses bien pratiques euh, une mise rolling. Voilà, vous voyez en haut à droite c'est à dire que l'ennemi, il est en cours euh, d'acheminement, là il a dû, il a dû croiser ce que j'avais posé par terre lui aussi il a déjà posé une tour vous avez vu, on vient de croiser une tour donc là, bon là j'y vais direct sur sa porte parce que y a rien, hop là Donc j'en détruit un peu déjà Je suis à 2480 Donc là le temps le temps que la pierre se fasse Donc on a les petits machins de navigation Qui nous emmène facilement là où on veut Sur la pierre ennemie euh, Où elle est, regardez on la, on la voit, elle est au milieu là Regardez, elle va, elle va, elle va aller, aller m'attaquer elle, elle va rentrer dans la zone grise Où je ne peux absolument rien poser Dommage Et donc là je vais poser des fortifications C'est ici que je vais poser des petits trucs que la, la prochaine fois qu'elle passe Elle se casse un peu la tête dessus Et qu'elle ait un peu moins de puissance Alors je sais pas, normalement on peut elle peut détruire la pierre je pense Parce que du coup bah, je vois pas Parce qu'on peut aller contourner Ou Allez j'en pose là, là, là Je vais juste garder un peu assez d'argent pour avoir la, la pierre sympathique Donc voilà, allez c'est parti euh, J'ai pas pu la prendre Mais c'est pas grave Voilà donc là j'ai une vie Regardez autour de la pierre il y a une sorte de petite vie rouge je pense que si on, si on tape des trucs, ça doit l'abîmer. Regardez, il a, il a posé ses fortifications ici. Donc on va essayer de les contourner. Hop. Hop là. Il me fait tirer dessus par des catapultes. Il y a des vaches. Ah oui, les vaches, c'est des, des trucs horribles, ça. Vous rebondissez dessus, hein, vous les écrasez pas, les vaches. Elles hein. sont très costauds. Hein. Vous avez une pierre qui doit faire 300 tonnes. Et vous euh, euh, vous faites refouler par des vaches. Attention la pierre. Et ça tape je pense qu'au prochain coup ça devrait aller par contre ouais, l'ennemi va poser lui ses fortifications de l'autre côté on peut pas voir ce qu'il fait on va le voir quand on aura notre pierre donc nous on va continuer à poser des trucs regardez l'ennemi is rolling. donc euh, l'ennemi est en train d'arriver on va voir euh, comment il va faire par rapport à nos fortifications euh, ça, dépend, ça, dépend, ça dépendra si notre pierre est finie de tailler il est un peu bête l'ennemi d'ailleurs il, il est pas très difficile vu que c'est le premier niveau il est pas très difficile à battre pour l'instant, <rire> je dis ça parce que pour l'instant c'est moi qui gagne, mais euh... Donc on voit la vie de la vie de mes portes à moi, qu'on voit en dessous de la pierre qui se fabrique là, là, donc c'est en rouge aussi. Donc lui il est à droite et moi je suis à gauche avec mon argent. Alors là il, a, il, vient, il vient de passer au dessus de mes fortifications, je sais pas si vous avez vu. Il a sauté par dessus, mais il m'en a abîmé un peu. Là je peux pas prendre la pierre, putain. Je peux pas, je peux pas prendre la pierre à pique, je sais pas, peut-être que je peux la prendre qu'une seule fois, c'est fort possible. Euh. Ya. Yeah. Alors là, il m'a encore posé des trucs normalement. Non J'ai foiré mon contrôle de pierre. Ah, ah Mais normalement, ça me ramène. Voilà. Heureusement, regardez les vaches. Oh, elles sont costauds, les vaches. On pas hein. Donc là il catapulte mais je la détruis. Hop Et voilà, on est parti tout droit. Ah, bah ben non, il y a un peu des fortifications au milieu. On va les passer, hop là on a tout détruit, on fonce, on fonce, on fonce, ça devrait suffire Et voilà Donc voilà c'était juste pour vous laisser un peu le bruitage du jeu qui est un peu bizarre On crase le mec bizarre Donc c'est pas moi hein. c'est pas, pas moi qui fais ça avec ma bouche, c'est vraiment le bruit du jeu Alors c'est parti, on va, on va faire un, un troisième niveau pour, pour cette vidéo parce que là, c'était les vidéos tutoriels, donc on va faire un vrai niveau qui va sûrement être un peu plus dur. N'empêche que là... Alors, cinématique encore. Ouais, ouais, ouais. Donc, troisième niveau avec l'ennemi euh, thermophilae je sais pas si c'est comme ça je ne suis pas grec je ne suis pas je ne sais pas quel où ça doit, être, ça doit être grec ça je pense allez donc euh, qu'est-ce qu'on peut faire là on attend notre euh, notre machin donc la ligne elle est ici notre temple il est là on va construire tout de suite euh, là où on peut des fortifications euh, avant même de commencer comme ça ce sera fait hop hop Hop là, on construit une petite ligne de défense au moins. Je vais essayer de garder 700 pour... Euh, pour avoir au moins la, la, pierre à, la pierre avec des piques. La balancer dès le début comme ça. pas, Je la casserai pas. Voilà. Ah je, oh, je suis trop con, j'ai... Oh non mais j'ai balancé, j'ai balancé un truc de ça. J'ai pas fait attention, je croyais que c'était encore à 700 à peu, à, et quelques. Et, euh, et sans faire exprès j'ai appuyé Du coup je me retrouve Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là euh, Peut-être pas que je saute dans le vide Le ennemi is following Bon bah l'ennemi il part Allez euh, Où c'est que le... le contrôle toujours un peu à Voilà Ah merde je perds, un je perds un temps fou là À essayer de me retrouver Voilà ça y est quand vous perdez un peu le contrôle de ce pire, c'est horrible à, à reprendre Et Je tué plein des mecs au passage Minimise rolling, alors là c'est un éléphant ah, Hop, moi j'ai pas cette défense là moi Ah bah si si je suis quand c'est symétrique, normalement j'ai la même défense euh, Une sorte de gros éléphant là pour, pour bloquer un peu alors l'ennemi il est déjà arrivé à ma porte, ah il a de l'avance, l'ennemi a de l'avance sur moi C'est pas très bon tout ça, va falloir que je rattrape mon retard Donc je vais aller taper direct dans la porte, allez, allez c'est parti Hop voilà, on a enlevé un, un, un, un tiers on va dire donc, euh, donc pareil il va falloir au moins trois coups Au minimum Donc là le, le temps que le pierre se construise, il euh, faut gérer au niveau du temps là, Je vais construire d'autres trucs mais je vais faire attention cette fois-ci par rapport à ma pierre euh, les cases où c'est que j'ai construit les trucs deviennent grises Donc je peux plus reconstruire de trucs apparemment Là je peux en mettre plein c'est pas mal Alors qu'est-ce qu'on peut mettre aussi Ah mais d'accord on peut choisir des plus gros trucs Ah ouais j'avais pas vu ça On va mettre un là Et un autre là Et voilà on va On va s'arrêter là voilà, j'ai choisi la pierre la grosse avec les, les piques. Destroy the enemy gate. Le jeu, ça se résume tout le temps à ça, à détruire la porte ennemie avec notre, notre grosse pierre. Par contre, je sais pas trop comment je fais. Ah, il faudrait que. Ah, je me suis pas arrêté assez pour passer sur l'autre euh, l'autre côté. Voilà, je repars avec ma pierre, ça me remet tout le temps dans le bon sens, donc euh, <rire> je sais pas si c'est une bonne idée de crever à chaque fois, mais euh, ça me permet au moins de revenir dans le bon sens. Oh là là, j'ai tapé le machin, j'ai cru, cru que ma protection métallique Parce que ce que vous voyez autour de moi, ça se détruit euh, Si vous tapez trop de trucs, ça se détruit Vous arrivez sans, la, sans le truc métal euh, Avec des piques Oh là là, je me suis fait taper par l'éléphant Donc ça m'a envoyé Ballingué à, à 10 milliards de kilomètres Ça me renvoie juste devant l'éléphant, bon c'est un peu con Même si c'est un éléphant un peu bizarre Autant de mammouth Ah l'ennemi Il est presque arrivé à ma porte Ah il a encore de l'avance hein. Il a encore de l'avance sur moi l'ennemi. Il a encore de l'avance. va falloir que je me dépêche moi. Si je veux pas perdre. Allez, allez. En plus la, la musique accélère évidemment. Puisque là ça sert quand même bien le... Le pour moi. Est-ce que je vais gagner Ah oh, le temps que le pire se construise. Il va falloir que je me dépêche. Hein. Ça va être limite, limite. J'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au début. Ah, je construis des tours un peu plus grosses, mais euh, mais ça suffira sûrement pas. Allez, allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, vous avez le stress de la partie, là Vous vous dites, euh, est-ce que, est que je vais me faire latter ou pas En pleine vidéo, en plus. Ah, c'est quoi, ça C'est des... C'est des... Euh, c'est des cibles. Je sais pas ce que c'est. Ah, d'accord, ça fait un tir dessus. Ça tire sur les... Euh... Et puis, euh, ça tire sur les trucs, alors peut-être que ça. Je sais pas. Allez, c'est parti. On se dépêche, on se dépêche. Destroy the enemy gate. Oh, il est following aussi, il part en même temps que moi. Ah, va pas falloir que je me rate, pas falloir que je me rate. Il va falloir que je passe à droite là, à droite. Ah, là, ça doit être. Ça doit pas être ici, il faut que je passe. Non Non, je suis tombé Non Ah non, ça c'est mauvais, c'est trop mauvais, c'est trop trop mauvais. Là, voilà, il fallait que j'aille à droite ici, tain, depuis le début. Ah s'il me touche, il, il me détruit ma porte normalement Normalement il détruit, il détruit s'il me touche, il détruit s'il me touche On va essayer de faire en sorte qu'il me... Non, non, non, qu'il me détruise pas Allez vite, vite dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi Il arrive bientôt, il arrive bientôt devant... Oh non, non, non, non, j'ai ralenti, j'ai ralenti Il y a des catapultes en plus de partout Ah il arrive devant ma porte, il arrive devant ma porte Ah c'est mort, c'est mort, il va taper Il va taper, il va taper et il est dedans, il est dedans, regardez, il va tuer mon. Il va tuer mon mec. Oui il oui, oui, faut que je rentre, faut que je rentre, faut que je rentre. Ah non, j'ai perdu. Il a détruit mon mec. Voilà. Bon mais bah, c'est pas grave. Donc euh, on va, on va s'arrêter là. Donc ce sera tout pour euh, Rock of Age.